Timouna, dodo 2020. Chauvel, quartier de d'Akio, groupe à, à masse, groupe culturel, mouvement culturel, c'est pour moi, pour vous parler bien d'Akio. On à l'explication, l'explication au moment où nous avons l'eau, et que l'année-là, qui a pu fonctionner. Alors, avant nous vous à l'explication, expliquez-nous l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire exactement. En fait, c'est qu'on croit qu on bien que plus depuis le décote, c'est l'esprit, c'est ça qui a animé, animé, tout énergie à quoi parle, énergie à K qui c'est qu'à nous, K nous, qu'à tambour, tambour là, et son là, ces paroles là, ces musiques là, toutes sont pétonales en tout, c'est ça qui qu'a l'esprit qu'à son. L'explication qu'elle a faite de, ce week-end-là, de vendredi à dimanche, qu'est-ce qui a passé Qui a eu ça qu'elle voulait eh ben, nous sommes bien contents parce que l'année là ça nous peut faire en, en, avec trois jours là parce que bon, l'année passée ça a été plus compliqué de nous faire mais juste avant de débouler avec les roses là, et nous avons fait 7 faire sain, tous habitants donc l'année là ça nous, nous peut faire convenablement donc vendredi déjà vendredi 29 qui c'est grand les roses puisque ça c'est important pour nous à Kio surtout à dans le local en nous à dans fondal en nous les roses c'est important donc c'est hommage à Guy. Qui quittait nous pas ni. ni ou, qui conquête? ouais qui conquête, qui est au moins 10 ans. Donc, nous avons commencé à avoir un documentaire dans les grands noms là, parce que ni en l nous avons bien vu que la nouvelle génération souffre soif des de connaissances pour au bien, ni à 6 ans de pays là, pour ne pas comprendre que est, qui, de ou, qui ni Puis, donc, est de l'eau, qui est de l'eau, qui est de Voilà, donc nous avons un super documentaire en les noms là, avant les roses là, et après nous avons rentré en, en les roses jusqu'à jusqu'à. Jusqu documentaire de ce c'est à partir de qui À partir de 20h. 20h, ça va dire à peu près combien de temps Nous n'y avons pas de temps, donc après, tout de suite après, les Rosa a ont commencé. Le documentaire de ce c'est juste à parler de qui ou bien est-ce qu'il les a des gens qui, qui, qui peuvent poser des questions, qui peuvent renseigner Essayez justement de poser des questions, mais il ne faut pas ça qui est trop long. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés pour les Rosa, donc nous devons faire en sorte que ça soit pas trop long bien. Donc, les gens qui veulent ça, pour y venir à Bonne va voilà. Non, mais nous, avons dit un incident, c'est à partir de 19h, on peut venir dans le local. Parce que, comme nous, bien dit qu'ils sont des artisans, parce nous avons un village artisanal depuis vendredi soir jusqu'à samedi après le concert. Donc, mon peut venir dans le local là pas de problème. Donc, en fait, le village a depuis le vendredis. Depuis Donc, ils artisans. Quoi comme artisan artisans? toute qualité parce que, depuis dernier derniers temps, depuis des ans, il n'y a pas tellement de travail, il y a pour tout le monde. Pas qui, qui pour nous, pour tout le monde qui Donc, quand nous, nous faisons une manifestation, nous nous toujours un village artisanal parce que nous savons que ça y est, les gens qui travaillent, qui grainent, qui se costume, qui se eh, collier. qualité bitin, que, qu y a de nous qualité de la qualité de que qualité de de la qualité ah sans question qu on va poser. ça, ça un local aqui, Donc, euh, entre balaou, entre soupe, entre e pa, manquer manquer un local. Passer le samedi, comme cela, ça veut dire que samedi, Akio, péké en piétonne. Alors, il ne faut pas répéter ça, parce que ça, piétonne là, pas oublié qu'en 88, la ville peut-être interdit nous piétonne pour raison, je ne sais pourquoi. Donc, nous menons lutte pendant quelques mois et nous avons gagner combat à nous. Donc, piétonne, péké, j'ai arrêté. Donc, samedi matin, justement, Tamboula est sorti chauvel, mais qui a un piétonne là jusqu'à 3h de l'après-midi. Et à partir des 3h de l'après-midi, la les qui rêvent ici, dans le village artisanal, qui vont aller pour attendre 18 et 19h30 pour nous commencer avec un concert à l'explication qui est en l'honneur à Fred Julianus. C'est qui gens C'est ancien... À Akiyo, c'est un groupe qui était là à Akio pour naissance et qui menait connaissance à, au niveau à tambour ou en bois, avec RIH, avec toute la bande. C'est des mondes qui, qui ancré dans un mouvement qui tire Akio Donc ça me dit ce qu'on dit, on qu'on conduisait à... Qu'est-ce quel a dans tout ça Eh ben, dans tout ça, nous qu'il y un concert à, à Tiboujon à Akiyo parce que l'année là, là, ça c'était euh, transmission donc, euh, pour nous continuer, les, pour nous finir l'année à la transmission, là, donc, Thiboujon Akio, ça va dire des de musiciens entre 5 ans et 15 ans qui commencé ce concert-là. Et après, nous avons Fred Juillet, justement, qui vient raconter vie à Akio au, au niveau tambour et avec des poèmes, et qui est scène. Après, nous avons des rébénales à Femma dans les scènes là aussi, qui vient faire une super prestation parce que nous savons qu'il est important ce que les femmes prennent tambour ici, Guadeloupe, qu'on nous problème. A qui n'y a pas de problème avec ça, qui plein de monde. Donc, nous sommes là, c'est nous qui avons une belle prestation. Et nous sommes finis avec la Jeunesse Nouka, qui est des, des jeunes aussi, plus jeunes à un moment qui est là. Qui Très bien. Et nous sommes dimanche. Goumoussou Ça, c'est vous qui avez dit ce goumoussou <rire> En fait, nous, quand nous avons dit, pour nous, tout tous ces jours-là, c'est c'est bon jour. Depuis vendredi, samedi, dimanche, c'est vrai nous que on rencontré, nous avons bien dit contre », Donc, pour ceux qu'on a eu il ne faut pas nous vienne. Pour ceux qu'on a pas rencontré, et nous restons, nous partager entre nous, justement, gens qui veut connaître d'autres mondes qui partager, qui discuter. Si différents habitants, parce que nous ouvert pour tout ça là. Et après, ça nous à 17h pour, pour grand débouler masse-vacances, parce que nous avons nous plein d'amis, cousins, familles qui vivent dans le pays là. Et justement, ça a commencé dans les années euh, 90, justement, c'était pour ça en fait. Ça a commencé euh, masse-vacances. Donc, c'était pour les vacanciers, mais à l'air, encore toute population là, tout le pays Guadeloupe adopté. Donc, euh... Donc au avec ça donc c'est que t-shirt à Kyoto t-shirt qui qu'à vendre depuis mardi grand chose. En local là En local là. En donc, lo pour le là 19h30, donc nous, il y a qui est là, si les gens qui vivent, pour les gens qui vivent Non, pour nous, c'était jusqu'à 19h30. Il y a toujours besoin. Oui, parce qu'il y a les derniers gens, comme nous, là, nous pourrons faire, faire. Donc demain, c'est à partir de l'Ele Rosa qui a commencé, jusqu'à temps infini. pendant les gens qui vivent, il y a toujours besoin. Oui, oui, nous à toute qualité. C'est des toute qualité qui vend. Et dimanche aussi, dimanche matin, si qu'il rester Voilà, très bien. Le dimanche qui arrivé, le dimanche qui arrivé, ça veut dire Akio qui a fermé le local et qui a battu en vacances, mais en y a encore? Non, ça veut dire le local Akio, pas qui a fermé, puisque justement euh, le 13 août, la famille Akio et la femme Akio qui est ici là, au niveau de danse, qui a proposé justement une journée de danse le 13 août. Avec Danse Haïti, Danse Goka. Et les 13 août nous n'avons pas d'informations. Très bien. Les le 13 autres, ça, qu'est-ce que ça peut être ola Mais c'est toujours... En local là. En local là, qui y a. Là où, là où va va va ça, va Ni va place, va. ni... Oui, oui. Ouais, et, et la moulala. Mais oui, mais... Et fondal Natale, ici. Dans... Parti Coquerel, merci beaucoup. En tout cas, rendez-vous dès demain, dès ce vendredi. Rendez-vous à Chevelle. Et puis, vous allez pouvoir vous amuser, passer un bon moment. C'est là toujours devant? Toujours devant, nous pas pas des modes. C'est là qu'il y a eu là?